J'aborde la question sous l'angle du genre qui, euh, pour une part en tout cas de cet aspect des sociétés, est euh, matérialisé dans un certain nombre de choses, dans les vêtements, euh, dans... Euh les espaces, les espaces domestiques, extérieurs, etc., qui se matérialisent aussi dans le costume, dans les activités, et tout cela, toutes ces traces-là sont disponibles, en tout cas une partie de ces traces sont disponibles en archéologie, ce qui permet d'engager une étude de genre sous l'angle matériel. On essaye de déterminer l'identité des défunts que l'on étudie, Là, pour le néolithique rubanais on a la chance que ces défunts ont des mobiliers déposés avec eux dans les tombes. Les hommes ont souvent des petites herminettes, des petites haches, des flèches, et puis euh, des briquets et des andouillets. Et puis les femmes, en tout cas certaines femmes, euh, sont plutôt dotées de parures et d'outils ordinaires. Donc on a deux identités assez distinctes entre un groupe d'hommes et puis un groupe de femmes. Et c'est à partir de ces identités qu'on va essayer de savoir euh, qu'est-ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils qu ont fait euh, de, durant leur vie, euh, d'où ils viennent, tout ça à l'aide d'analyses chimiques et d'analyses ostéologiques sur les os. Où, euh, par exemple, les femmes du rubané ont euh, des attaches musculaires extrêmement marquées au niveau des bras, euh, ce qui pourrait indiquer, on n'en est pas sûr à 100%, mais ce qui pourrait indiquer qu'elles ont euh, beaucoup euh, effectuer des travaux de meulage avec des meules dormantes en passant de manière très répétée et très fréquente une molette sur ces, sur ces meules dormantes et du coup ça peut-être provoqué ces attaches musculaires extrêmement importantes que l'on constate sur les femmes. Le rubané, c'est une culture qui est née dans le bassin des Carpates et qui, par déplacement de population de proche en proche, depuis le bassin des Carpates jusqu'au bassin parisien, va transmettre, va installer le mode de vie néolithique dans toute cette région de l'Europe, Europe centrale, bassin parisien. Euh, et le néolithique, c'est le début de l'agriculture, de l'élevage, de la sédentarité et donc les rubanés sont à l'origine de ce nouveau mode de vie dans cette partie de, de l'Europe. Dès le léolithique, les rôles de genre sont assez, euh, assez tranchés, euh, notamment les hommes, j'en parlais tout à l'heure, euh, ont euh, des haches, ont des flèches. Euh, ces haches, si on fait une analyse tracéologique, on s'aperçoit qu'elles ont euh, servi au travail du bois et à des activités de boucherie telles que euh, la désarticulation de carcasses, par exemple. Euh, ils ont aussi pratiqué la chasse avec les flèches, la guerre, puisqu'on a des traces de, de massacres euh, au, au Rubané, où les, gens, or, enfin, les traces sur les crânes sont compatibles avec euh, les, le, le bord, la, la taille du bord de ces herminettes. Donc euh, les hommes sont plutôt dans des activités telles que chasse, guerre, travail du bois et puis euh, boucherie. En revanche, les femmes sont, comme je, je le disais tout à l'heure, sans doute plutôt investies dans des travails de meunerie, euh, avec la mouture notamment des céréales, mais pas seulement. Il est probable aussi qu'elles aient euh, travaillé les pots, euh, comme euh, la tracéologie le montre également sur les outils qu'on a retrouvés et puis aussi euh, sans doute le filage, le filage des fibres pour euh, tisser euh, des tissus. Voilà, c'est des grandes généralités, mais euh, qui montrent quand même qu'il y a une division du travail assez marquée entre hommes et femmes dès le néolithique.